Nous sommes en nuisette, en bagne, en pyjama. Nos costumes de scène sont au placard depuis des mois. Concerts déprogrammés, spectacles annulés. Trop de rimes en haie, fade et asséchées. Et puisque cela dure, puisque le vacarme des chiffres remplace et censure la couleur des musiques. Puisque l'étendard de la santé est en l'art sous le pavé. Nous resterons en nuisette encore, plusieurs semaines, mais qu'on ne s'y si trompe pas. Chaque jour nous travaillons, nous affûtons nos rimes, nous aiguisons nos armes, nous chanteuses, musiciennes, poétesses et écrivaines, défendrons nos passions sans faire nos maquillage. Dans ce silence forcé, nous plongeons en nous-mêmes, nous enlevons les couches ambitieuses et bavardes, nous revenons au souffle, nous écoutons les arbres, nous creusons des sentiers pour danser en secret. Nos égo sont éteints, mais nos oreilles écoutent le silence mortifère les étoiles en plastique et la glace qu'ils font régulièrement antarctique, alors nos convictions s'affrontent et que Le combat autour d'une simple travestie tout ces terrible, ne cesse d'être dicté par des technocrates qui détruisent les ressources. Hein, qui... Nous deviendrons sorcières, sauvages et guerrières Nos mots seront nos lances, nos rimes seront nos armes. Nous poserons partout des théâtres éphémères Nous Non.